Monsieur le Président Juncker, puisque certainement, là où vous êtes, vous nous écoutez, vous avez évoqué avec raison les conséquences dramatiques du dérèglement climatique. Mais le vingt 26 juillet dernier, lorsque vous rencontrez Donald Trump, vous engagez l'Union Européenne à apporter plus de soja OGM, shooté au Roundup et plus de gaz de schiste. Vous vous engagez au nom de plus de 500 millions de citoyens américains sans mandat, sans aucun mandat. Vous n'avez pas entendu, monsieur Juncker, l'ardent désir de ces Européens de se libérer du glyphosate et leur ardent désir de lutter contre le dérèglement climatique. Et dans le même temps, votre commission a abandonné, a supprimé les droits antidumping sur les panneaux photovoltaïques chinois, livrant notre industrie, cette industrie du XXIe siècle, à la voracité industrielle chinoise. Votre politique commerciale, la mondialisation que vous défendez avec le CETA, le Mercosur et tant d'autres, c'est la mondialisation de la malbouffe, celle des pesticides, celle de la souffrance animale, c'est la déforestation, ce sont les énergies fossiles et c'est le chaos climatique. Alors notre responsabilité, et écouter les citoyens européens, c'est de dépendre du soleil et du vent, pas de Poutine et de Trump.